Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée, une fois de plus, une fois n'est pas coutume, au marketing relationnel, autrement appelé MLM, Multi-Level Marketing, ou marketing de réseau. Moi, je préfère le terme de marketing relationnel, vous le savez, parce que c'est la partie relationnelle qui me fait vibrer, que j'aime beaucoup. Donc, j'aime bien utiliser le terme de marketing relationnel. Alors, aujourd'hui, je voudrais traiter d'un sujet que, des fois, on me un argument qu'on me donne pour dire « c'est vraiment pas une bonne idée de rejoindre ta compagnie ou de rejoindre une autre compagnie », c'est que il faut arriver dans les premiers, au moment où une compagnie est créée, pour être dans les premiers représentants et pour pouvoir avoir tout le monde en dessous de soi. Et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi, c'est pas forcément la vérité, c'est pas forcément parce qu'on est là le premier qu'on va gagner plus d'argent que celui qui arrive quelques années plus tard. On va reprendre déjà à la base une entreprise telle que mes anciens hôtels, par exemple entreprise traditionnelle, on pourrait prendre l'exemple d'un supermarché, d'un magasin de bricolage ou autre, bref une entreprise traditionnelle où vous avez un PDG, après vous avez des, un ou des directeurs régionaux, puis vous avez des directeurs, puis vous avez des adjoints de direction, vous avez des chefs de service, puis vous avez des collaborateurs des, dans l'hôtellerie, des serveurs et des réceptionnistes. Est-ce qu'on est bien d'accord pour dire qu'à un moment donné, le réceptionniste ou le serveur peut difficilement gagner plus que le chef de réception ou le maître d'hôtel Qui eux-mêmes ne peuvent pas gagner plus que l'adjoint de direction, pour sauter quelques hiérarchies. En gros, chacun a sa place au niveau hiérarchique, à chaque niveau hiérarchique de l'organisation, qui, si on réfléchit deux minutes, ressemble pas mal à une pyramide. Je vous laisse regarder la vidéo que j'ai faite sur le système pyramidal, qui est interdit. Quand on regarde on ne peut pas gagner plus que celui qui est en haut. Et en l'occurrence, on ne gagnera jamais plus que le patron, et c'est quelque part un petit peu logique, parce que euh, si moi je suis patron et je monte une boîte, et j'ai des collaborateurs qui gagnent plus que moi, c'est peut-être que quelque part je me suis trompé. À moins d'avoir des systèmes de, euh, de vente, où je vais avoir des vendeurs qui vraiment cartonnent, et qui par le jeu de leur commission vont réussir à atteindre des niveaux de salaire qui, sont, euh, qui vont se rapprocher du, du, des, des, des niveaux hiérarchiques supérieurs. Mais d'une façon générale, chaque niveau hiérarchique a euh, son salaire en face et ne peut pas gagner plus que la personne qui est au-dessus de lui. Dans un système de marketing relationnel tel que notamment notre compagnie, c'est complètement possible de gagner plus. Pourquoi alors pour vous expliquer, je dois vous expliquer un tout petit peu le principe de base de notre plan de rémunération qui est extrêmement simple chez Arix et qui n'a pas remporté cinq années consécutives pendant cinq années consécutives le titre de meilleur plan de rémunération de tous les marketing de réseau. Pourquoi Parce qu'il veut que il se veut être un plan de rémunération qui est là pour que les représentants gagnent de l'argent le plus rapidement possible. Et ce pourquoi Parce qu'à partir du moment où vous êtes représentant dans notre compagnie, vous avez deux équipes. On va parler simplement, vous avez deux équipes qui vous sont ouvertes, naturellement il n'y a personne dedans. Vous allez recruter un représentant dans une équipe, vous allez recruter un deuxième représentant dans la seconde équipe. Et à partir du moment où ces représentants font du volume, c'est-à-dire qu'ils consomment eux-mêmes des produits, ou qu'ils ont des clients qui rapportent des points volume, eh bien, vous allez être commissionner sur leur activité, comme une équipe de vente traditionnelle. C'est logique, c'est vous qui les avez recrutés. Vous touchez sur leur activité à partir du moment où vous-même êtes actif. Ça, c'est des choses que je pourrais vous expliquer si vous voulez avoir plus de précision là-dessus. Eh bien, vous touchez sur leur activité. C'est la première condition de base. Un représentant dans une équipe, un autre représentant dans une autre équipe. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le représentant qui peut être quelques générations en dessous de moi va pouvoir gagner plus d'argent que moi qui suis arrivé quelques temps avant lui, quelques mois, quelques années avant lui. Pourquoi Parce que si je ne fais pas correctement mon recrutement ou si à un moment donné je décide de ne pas forcément recruter beaucoup et que les gens par contre que j'ai recruté se mettent à faire le boulot comme il doit se faire, à savoir recruter des clients, des représentants. Donc on reprend, j'ai deux équipes, j'ai un représentant dans une équipe, un représentant dans une autre. Le représentant, le représentant dans une de mes deux équipes, lui, il a décidé de ne pas faire grand-chose. Donc juste, il consomme quelques produits, il a éventuellement quelques clients, et ça s'arrête là. Je vous donne ça pour vraiment que vous compreniez la base de l'histoire. Puis dans l'autre équipe, par contre, mon représentant que j'ai recruté, lui, il commence à recruter, et à recruter, et à recruter, et il se forme des belles équipes, et il commence à étoffer son business, et eh bien... Le fait qu'il ait deux équipes qui commencent à grossir, il a X représentants dans une équipe, X représentants dans une autre équipe, eh bien, il touche forcément plus d'argent. Comme moi, je touche sur l'équipe qui est la moins fournie. Alors ça, c'est un détail de plan de rémunération dans lequel on ne va pas plonger. Moi, au début, je me disais, oh, c'est pas, pas normal quand même qu'on touche sur l'équipe qui a le moins de volume. Mais si, pour que le plan de rémunération tienne la route et tienne... Euh, que la compagnie puisse se tenir et des résultats qui tiennent aussi, parce qu'à un moment donné, il faut que tout le monde euh, vive et il faut pas que la compagnie euh, travaille à perte, c'est tout à fait logique, bien on est payé sur la jambe qui, a le, qui fait le moins de volume. Et bien à un moment donné, tout simplement, je vais avoir quelqu'un qui a quelques générations de moi qui va gagner plus d'argent que moi. Donc enlevez-vous de la tête cette idée que c'est déjà fait, qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a en plus, quelque chose qui dit que rejoindre une compagnie de marketing de réseau qui vient juste de se, de, de, de se créer, ça peut être très très dangereux parce que ça peut être un petit peu le, le miroir aux alouettes. On va dire « Ouh, c'est super bien », mais au final, on ne sait pas exactement ce que ça donne au niveau financier. Est-ce que la compagnie a l'air assez solide Est-ce que tout est OK au niveau des produits etc., etc. Donc, arriver dans une compagnie qui a quelques années d'existence, c'est pas mal non plus. Si tout est clair pour vous, c'est parfait. Si vous avez d'autres questions complémentaires, n'hésitez surtout pas à me le demander. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye